Aujourd'hui, on va vous parler d'un roman qui s'appelle Le club des punks contre l'apocalypse zombie de Karim Beruka. Karim Beruka, c'est un ancien chanteur du groupe Ludwig Wam 88, donc énorme groupe punk des années 90. Vraiment, Karim Beruka, il envoie du pâté. Dans ce roman-là, il va bah, nous proposer une histoire avec des punks, donc un groupe de. Ils sont 5-6 euh, potes qui vivent dans un squat euh, dans les hauteurs de Paris et qui vont être confrontés à un événement, ma foi, surprenant, l'apocalypse zombie. C'est-à-dire que, ben voilà, ils font leur petite vie, puis quand même, euh, ben au bout d'un moment, ils trouvent qu'il se passe des trucs un peu bizarres, quand même, dans la rue, en dehors du squat. Il euh, y a des mecs, qui ont un peu une drôle d'attitude, euh, ils ont l'air de se battre, ils sautent dessus. Ah, il y en a quand même un qui, est, qui a l'air d'être un peu en train de... de... Ou fait un autre euh, Mais ils sont pas très nets encore, c'est le, le milieu de la nuit, euh, Voilà, ils savent pas trop si c'est eux ou c'est les autres qui ont un problème. En, en les suivant, nous, on fait un peu de tourisme dans Paris, c'est-à-dire qu'on va se retrouver à la Tour Eiffel, on va se retrouver au sacré cœur à Disneyland, euh, voilà. Et en fait, ça va être bah, tous ces endroits qu'on connaît bien, mais pendant une apocalypse zombie, vu par les yeux de Punk. Donc quelque chose d'extraordinaire, dans un cadre très banal, Vu par des yeux de personnes un peu spéciales. Peut-être qu'ils vont avoir des réactions aussi pas tout à fait attendues. C'est-à-dire que, quand même, leur premier projet de vie, ça va pas être récupérer des armes, de la nourriture, créer un groupe qui va essayer d'abattre du zombie, ça va plutôt être euh, d'essayer d'aller en haut de la tour Eiffel pour mettre le drapeau anarchiste. Derrière ça, bon, il va y avoir évidemment des, des petites piques, on va dire aussi, Bon après, de toute façon, dans le roman euh, la science-fiction, le science-apo, il y a toujours un peu une, une, une, potentiellement une critique de la société. Je me souviens notamment, il y a un passage où il découvre que les zombies sont coincés, je crois que c'est dans la Tour de France 3, ou euh, qu'ils sont en train de regarder la télé, enfin voilà, il y a quand même il y a des petites saillies comme ça euh, qui vont avoir lieu. On se doute bien qu'il va y avoir une rencontre quand même entre les punks et le grand capital restant euh, dans ouais. cette euh, période très très difficile pour l'humanité. Ouais mon Moment préféré, je crois que c'est avec les membres, les derniers membres du groupe du MEDEF qui ont décidé de, bah, eux, de prendre la situation bien en main, de, de garder leur, euh, leur côté élite, voilà, et de faire travailler la masse, les masses laborieuses pour, pour eux, enfin, laborieuses, ou s'il en reste, et puis euh, les, les zombies, pourquoi pas, et, euh, et voilà, ça va être la confrontation entre, entre les punks et, et ces gens-là, et c'est vrai que les voir apparaître. Oh, je trouve ça génial. Puis on va rencontrer aussi des hippies. Mmh. Parce que les punk et les hippies, bien sûr, s'entendent très bien. Euh, on va, ouais, c'est tout ce fourmillement de, de mmh. personnages qu'on qu retrouve plus ou moins dans la vie de et est mis dans cette situation incroyable qu'est l'apocalypse mmh. zombie. Mmh. Oui, parce qu'en plus, bon, on va pas vous dire quoi exactement, mais il a aussi un peu réfléchi à. Euh... Certaines caractéristiques des zombies, on va dire, qui sont un peu particulières et qui pour le coup n'existent pas dans d'autres récits et euh, qui apportent vraiment une saveur particulière, je dirais, <rire> à ce récit. Euh, mais voilà, qu'on vous laissera découvrir euh, par vous-même. Et il y a ce petit côté également messianique euh, <rire> oui. des punks qui vont devoir euh, sauver le monde. Est-ce qu'ils vont le faire On Ou ne pas. sait pas. Euh, vraiment, là, on se pose la question à chaque page. Deux, on va dire à peu près deux bonnes raisons euh, de lire ce roman. On pourrait dire que, en numéro un, l'humour. Parce que vraiment, on rit beaucoup et euh, en ce moment, on a besoin de rire. Moi, je l'ai conseillé pendant tous les confinements. En plus, il y avait un petit côté fin du monde qui marchait bien. Pour les, pour les amateurs quand même de genre de post qui veulent être surpris, on sort un peu des chemins battus. Euh, on est on a un vrai roman quand même avec des situations euh, hyper parfois tendues où, voilà, où on découvre aussi des nouvelles choses potentiellement sur les zombies. Voilà, on a envie de savoir la fin quand même, on est vraiment pris, on est, les personnages sont attachants et on a envie de savoir la suite et on espère qu'ils vont peut-être pas tous crever quand même parce que c'est l'apocalypse et c'est un peu sérieux comme sujet. Mais à côté de ça un truc qui m'a plu aussi c'est que moi je suis pas très zombie, quoi, je sais pas, euh, vraiment euh, que ce soit en film ou en livre. Tout ce qui est horreur, ça me. Mmh. Je suis une grosse trouillarde. Disons-le franchement, je suis une trouillarde. Euh, et là, ça fait pas vraiment peur. Et en bonus, euh, en bonus, si vous aimez la musique punk, si vous aimez les, les années 90, si vous aimez euh, l'anarchie, lisez-le. Ouais. Euh,